Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Please, hey you know high five <laughs> yeah! High five, me, Ray! Oh, I'm almost sorry, I'll have to wake up please. I find me, Ray! I find me, Ray! I find me, Ray! Hey, these colossal fingers look familiar. Wow, incroyable, hein, moi, géant. Encore hein, quoi, d'accord. Attrape les plis et tire. Alors, ma tête est remplie d'eau, d'éléphant et d'eau. On se trouve à des pangles. Ne bouge pas. D'accord, ce qui veut sûrement dire que je suis évanouie et que je dois traîner l'eau de mon cerveau compris. Allez, allez, je ne peux pas retourner ma respiration. Indéfiniment. Oh, il y a une créature qui neige dans ma tête. Je ne sais trop pas quoi penser de ça. Tu m'entends? C'est pas bon, hein Pareil, je veux venir te libérer. La belle, je n'ai pas apporté l'application de maire, mais j'imagine que ça t'intéresse que je suis un bel homme de monde Ok, super. Voilà, ce sont les scratchs extraterrestres. Ok, en fait, c'est fallait ok, des fois vous trouvez que okay. c'est un peu un petit casse-tête des fois, c'est chaud. On sent un sac, mais comment ça ne -on, on fonctionne pas Il faut de l'énergie. Pas si seulement votre cœur pouvait se prendre pour marcher. Je vais juste remonter. Voilà. Waouh, waouh, cœur, viens ici, queue, queue, viens ici, me plaît, me manque. Petite cœur c'est Étrange, ma copine vit dans le cœur du mois de robot et elle appelle chez nous mes que... Je sais pas, on va relier en haut pour voir. Ah, mais il y a des plateformes. On va aller voir, hein. Oh, j'ai envie de me débloquer. Oh, j'ai pas eu de temps. Oh, hey there, little guy. You're Heart, Arlene's dream dog, aren't you? How's it going, Heart? Oh, there's a good girl. Bonjour, monsieur le Redbeard, le scary. Je vais vous know that que, in mon temps, j'étais le plus most de pirate seas. dans tout cela On est dans ce pour que tu renseignes, c'est ma vieux de meurtre et me réveille en vie à nouveau En fait, j'ai pu les besoin de genre à chien, sujets à leur copie Et tu es en croix aussi J'ai compris rien de tout, je serai ravie de le prétendre, <métire> maintenant Coolala, j'ai réalisé. rien de <métire> Ok, la situation. Et oui, merci à toi. Ah oui, ok. C'est bon. Je trouve que ça voulait pas parce que. Tiens, ah, tiens avec moi. C'est bon tu m'en suis Super. Cœur, tu es revenu, bonne fille, c'est qui est bon chien? C'est toi, cœur, tu es la meilleure. Oui, je suis si contente. Je t'aime, cœur. J'ai toujours su Carlène, c'est la flemme de ma rêve. La femme de ma rêve, je veux dire. Toutes les pièces sont mises en place, j'allais partir, finalement, je pense que je vais rester. Je pense que je vais rester. Oui, je peux rester Indéfiniment ici tant que l'autre et tant pis. Super. Attends quoi Qu'est-ce qui se passe J'espère que la vidéo vous aura plu. Euh, N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous aura plu. Je vous fasse un let's play sur ce jeu là, ça allait quand même d'être intéressant. Euh, ouais, de savoir ce qui se passe dans son cerveau, etc. Et vu que c'est un peu compliqué de, de rec parce qu'à chaque fois qu'il y a un truc, bah ça enlève le rec et. Des fois, je ne m'en aperçois pas et ça enregistre pas et tout. Euh, je vais essayer de trouver une autre solution pour que ça enregistre mieux. Et comme ça, les prochaines fois, ça sera mieux. Et sur ce, je vais vous laisser liker, commenter cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine, les gars. Tchuss